Bonjour à tous Salut Avec Brigitte, on est super heureux Et vous savez pourquoi Parce qu'on est tombé sur une pépite de la magie, et là, on va vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite le nom, c'est The Last Rise. En fait, c'est les magasins Magic Dream qui ont mis leur sponsor dessus. Et franchement, si je le teste avec vous, c'est parce qu'il me plaît énormément. D'ailleurs, Brigitte ne sait même pas de quoi il s'agit, et elle va le découvrir avec vous. Brigitte, Oui. un jeu de cartes, oui. d'accord je ne vais pas te faire choisir une carte, parce que, comme vous le savez, les magiciens sont un peu, je dirais pas manipulateurs, mais presque, quoique. Non, je vais simplement te demander de penser à une carte, c'est-à-dire je vais défiler les cartes, et tu mémorises. Est-ce oui. que c'est bon Tu en as une oui. Très bien Parfait. Es, oui. <rire> Alors, tu, tu, tu, tu, y, tu y penses bien, d'accord mm -hmm. Et moi, je vais essayer. Non, je ne vais pas essayer, tu vas nommer ta... Ouais, on va faire différemment. Tu vas nommer ta carte. Alors, moi, c'était le 5 de carreau. Le 5 de carreau. Mm -hmm. Alors, je vais te demander, Brigitte, de regarder dans, dans, le, dans, le, dans le moniteur mm -hmm. ce qui va se passer. Restez bien avec moi, mes amis, restez bien avec moi, Brigitte, car maintenant, la magie va commencer. Tu vois que ça commence Non oui. Regarde. Pas trop, hein Non. Regarde. Je sais pas tu, tu vois, regarde, regarde, regarde, Ah regarde. oui <rire> c est, c est, Ça t'a plu <rire> Le 5 de carreau. Qui apparaît comme ça euh, sur le paquet, c'est génial. <rire> T'aimes bien Ah oh mais carrément, c'est pas courant. C'est euh, génial, franchement l'instant c'est génial. <rire> Et c'est un.. un toi, c'est un, un tour de carte que tu peux faire comme ça, partout d'entrée. Et ça, c'est franchement, ça met tout le monde d'accord. Voilà, c'était un petit effet de, du magasin Magic Dream. Hein, donc c'est The Last Life de Andrew. D'accord, c'est ce qu'on appelle en fait en français la houlette, la houlette magique. C'est le tour de magie de la houlette qui est très classique et en fait a été sorti il y a plus de 20 ans même, je crois même même avant. Hein, donc ça a été repris du, par ce magicien là. Donc il existe diffé différentes euh, techniques. Celle-ci elle est juste extraordinaire car c'est un produit qui est euh, solide qui dure très longtemps si vous êtes soigneux bien sûr et euh, la seule chose que je dirais il faut le travailler d'accord donc euh, vous, vous savez vous les magiciens si je vous fais ça voilà OK Donc, à surveiller, il y a des choses à surveiller. Mais sinon, c'est un tour qui est super efficace, qui... D'ailleurs, on oui. peut le faire, là, je l'ai fait avec toi, mais on peut le faire aussi avec deux personnes, trois personnes, non, pourquoi il pas Il son effet en plus, c'est surprenant. Bah oui, pas avec... Alors, Ce qui est fort, en fait, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi, c'est que là, en fait, je te fais pas choisir une carte, tu, non. tu regardes une carte, tu la mémorises, oui. c'est tout. Ouais, c non, mais c'est surprenant. Quoi. Franchement, c'est... Ça fait un bel effet, j'avoue. Ouais. Ok, bah sur ce, on vous donne un rendez-vous avec Brigitte, à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao les amis, bye bye